La vie, elle est complète. C'est juste que peut-être on doit réapprendre à cultiver la vie. Cultiver l'expression de la vie. L'expression de la vie, c'est la vitalité qui passe à l'intérieur de nous. C'est les étoiles dans les yeux. C'est la fréquence que l'on a. C'est le jardin qui devient luxuriant. C'est tes finances qui deviennent luxuriantes, C'est un monde de prospérité, un monde d'amour, un monde de guérison. Sans c'est apprendre à cultiver la vie. Mais on fait pas confiance en la vie. Parce qu'on est dans l'ignorance, on ne comprend pas, on va essayer de contrôler les choses. Parce que la vie, elle est parfaite. La vie, elle est complète. C'est le plus beau miracle du monde. Nous, on croit que la vie est pas correcte. Nous, on, on croit que la vie est pas complète, qu'il manque quelque chose. Nous, on s'identifie à l'ancienne version de nous-mêmes. Mais je ne suis pas ça. Je suis la plus belle merveille du monde. Mais c'est la vie qui coule à l'intérieur de nous. Notre âme vient s'incarner ici avec son esprit, fait expérience de la vie. Mais notre job, c'est de cultiver la vie.